Bonjour, dans cette vidéo, nous te partageons la genèse de notre marque Numiji. En janvier 2018, tandis que les bases de la compagnie sont établies, nous organisons un brainstorming. Puis, nous nous donnons des contraintes. Ça y est, il est très tard dans la nuit, mais il semble que la marque soit trouvée. En premier, nous vérifions qu'elle se prononce et se comprenne facilement. Puis, nous validons que sa portée soit la plus universelle possible. Ensuite, nous lançons un sondage d'envergure auprès de chacun de nos contacts. Les répondants ont tous joué un jeu extraordinaire. Plusieurs nous ont même partagé de belles idées. Nous t'en délivrons quelques anecdotes croustillantes. En parallèle, nous déposons la marque sur les territoires que nous visons et nous enregistrons les domaines Internet et réseau. Nous sommes encore tous fébriles et récupérons notre extension.com à quelques minutes près. Les premiers retours du sondage confirment nos choix et orientations. Les répondants prennent le temps de découper et interpréter chaque syllabe de notre future marque. La marque Numiji est née. Elle signifie « nombre » en espéranto, une langue universelle, imaginaire. Nous rejoignons nos partenaires pour qu'ils s'occupent désormais des prochains éléments, comme notre logo, notre charte graphique. Depuis la naissance de notre marque, la culture est très forte. Et chaque Numigien a baptisé son quotidien en déclinant la marque à toute occasion qui se présente. Mais ça, notre culture, nous te la partageons dans une autre vidéo. Pour en savoir plus, rejoins notre site internet numigi.com ou abonne-toi à notre chaîne YouTube.